Bonjour c'est Madi, alors je vous fais une vidéo sur les actions de Maître Divisio, alors j'espère que vous allez bien, hein, évidemment, vous profitez du soleil qui nous fait une dernière petite apparition, et donc, eh bien, euh, bon, donc, il fait beau aujourd'hui, alors j'espère que ces bonnes énergies vont m'aider à trouver la solution au problème que je vais poser, et qui est les actions de Maître Divisio vont-elles aboutir Alors en fait, il y a deux actions. Il y en a une contre l'obligation Vax des aides-soignants et l'autre contre le pass. Donc, on va regarder déjà au niveau de l'obligation des aides-soignants si cette obligation va tomber suite aux actions de maître Divisio. Et donc, on y va. Donc, maître Divisio va-t-il gagner et faire tomber l'obligation Vax des aides-soignants Alors, j'ai failli et saccrocher Bon. Ok donc on va le mettre à gauche, mettre divisio, et à droite, on va mettre le tribunal. Là, on va mettre ce qui arrive et là, on va mettre le résultat. Pour ne pas trop se perdre dans le tirage. Alors, détruire et coupable, ouais. Devoir est stupide. Oui, c'est vrai. C'est un devoir qui est stupide, tout à fait. Devoir se faire vax. Oui. Enfin bon, on analyse comme ça, après, on va voir. Hein. Alors, détruire coupable. D'accord n'allons pas trop vite, on va voir ce qui va sortir sur les, sur les mots. Ok. Détruire. Donc ça, c'est l'agriculteur qui sème ses petites graines. Donc ça, on peut considérer que c'est l'argumentation de maître d'ivision qui sème ses petites graines. Coupable. Ça, c'est le maître d'école. Alors oui, bon, c'est pas la justice, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui a un, un pouvoir. Alors, la justice qui est coupable. Devoir porter un fardeau, bah, ça, c'est les aides-soignants. Et stupide, c'est une violence qui est stupide. Bon, alors, c'est des cartes qu'on peut comprendre quand même, qui sont un peu bizarres, mais enfin, on peut comprendre. Oui, c'est vraiment, en fait, pour moi, là, c'est vraiment détruire grâce à des petites, euh, des petites graines semées par Maître Divisio. Donc, en fait, c'est son argumentation. Hein. Et le coupable, oui, c'est la justice, euh, effectivement, qui, euh, qui donne des, des directives, là. Mais bon. On va voir quand même un petit feu ici. Le devoir des aides-soignants et une violence qui est stupide. Oui, parce que c'est une contrainte. Hein c'est une contrainte. Là, on voit qu'on prend quelqu'un par la main, donc on le contraint, on le force. Et quelque chose qui est complètement stupide. Oui, mais ça ne me dit pas si Maître Divisio va réussir. Alors, je... Ouais. C'est embêtant parce que ça veut dire que la justice risque de ne pas prendre l'action de Maître Divisio au sérieux. Là, j'ai bienveillant. Donc, ça, c'est effectivement les aides-soignants. Ils sortent bien ici dans le devoir et bienveillant. Hein, oui. Stupide. Ah, il y a quand même un espoir. Ah, ben ça, ce serait bien. Alors, ah on va recontinuer. Ici, le jeu. Bienveillant. Donner et espoir. Il y a un espoir. Donner. Et là, il y a quand même une espèce de piège... Là, c'est des cartes qui sont un peu floues quand même. Hein. Ça, ça fait penser à des choses qui sont nébuleuses. C'est un peu comme on, pr on promet des choses. Et puis, euh, voilà, ça reste, euh, ça reste dans le ciel, quoi. C'est un peu... Euh... C'est pas concret, en fait. C'est ça, hein. C'est euh, les étoiles dans le ciel. C'est comme si on faisait miroiter quelque chose. Mais finalement, ça n'allait pas plus loin. Ici j'ai quand même le serpent alors bienveillant alors ça peut être par rapport à la maladie et là j'ai des gens espoir pour des gens alors pour l'instant ça me donne pas vraiment de, de réponse. devoir et bienveillant hmm. ouais, mais j'ai le serpent Esclave et rival. Bof. Rival, esclave. Et rival. Ah, rival, c'est le médecin. Esclave par rapport au rival. Bon, bah écoutez, non. Non, parce que... Le, alors, le rival par rapport à Maître division, on peut le voir ici aussi, hein, il y a la justice d'un côté, mais il y a aussi les médecins. Ben, s'il sort en rival. Et donc, en fait, ce sont eux. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai la carte du serpent avec la carte bienveillant. Ce n'est pas les aides-soignants qui sont... Je pensais que c'était les aides-soignants qui sont bienveillants. Non. C'est les médecins qui, en fait, sont faussement bienveillants puisqu'il y a le serpent. Alors, vous allez me dire, oui, le serpent, c'est aussi le symbole de la médecine. Oui, mais le serpent, dans ce jeu-là c'est plutôt négatif donc c'est une fausse bienveillance ici donc il y a en fait il y a le poids des médecins ici qui est trop puissant, alors les médecins ou, ou tout ce qui est en re relation avec la, la médecine donc ça peut être les labos évidemment qui sont trop puissants ici, et donc l'espoir et eh bien à ma foi l'espoir pour les gens ici donc pour les soignants par exemple et hein, eh bien non, il ne se réalisera pas parce qu'ils vont rester esclaves par rapport à des choses méchantes donc, je ne le vois pas gagner, moi. Et donc, ça tendrait à penser que, oui, effectivement, donc la justice va rester coupable. Hein. Ils ne vont pas prendre de décision. Alors, le jeu, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils vont jouer avec des, des espèces de choses un peu floues. Hein. Donc, ça veut dire que leurs arg les, les arguments d'en face, les arguments de la justice ne seront pas... Euh... Oui, voilà, ils vont, ils vont en fait... Ils vont en fait faire jouer, et c'est ça en fait, c'est pour ça que j'ai le jeu, ils vont faire jouer la carte du, euh, des possibilités ou du risque. C'est ça en fait que ça me, ça me dit. C'est quelque chose qui peut se réaliser, c'est dans les étoiles, voilà, c'est ça que j'ai en tête, c'est dans les étoiles, et donc ça peut arriver. Donc ils vont faire jouer la carte du risque ici. Donc ils vont pas, à mon avis, ils ne vont pas revenir sur l'obligation VAX concernant les aides-soignants, puisque je vois ceux-ci rester esclaves... Par rapport aux rivales, alors encore une fois, le monde de la médecine, le monde des labos, hein, qui sont faussement bienveillants. Là, on a deux cartes qui vont pas ensemble, bienveillance et gentillesse, et là, on a le serpent qui est la trahison. Hein. Donc, ça, ces deux-là vont très bien ensemble. Alors, ici, donner, bah, donner euh, qui se finit, finit dans un tourbillon. Donc, euh, ça n'aboutira pas à son action. Je serais très, très étonnée qu'il ait gain de cause, moi. Hein. Colère, bah oui, donc ça va ça va arriver à de la colère, on va voir. Voilà, colère, parce que le temps passe, le temps presse. Donc non, pour moi, il n'y aura pas succès de l'action de maître Divisio par rapport à l'obligation VAX des aides-soignants. Qui vont rester, encore une fois, esclaves du système médical, qui ne sont pas bienveillants, je répète. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir colère puisque, euh, euh, voilà, le, le, les choses vont continuer. C'est aussi la colère par rapport à des échéances qui ne vont pas être respectées. Et là, je pensais plutôt à, au fait que euh, les se sont toujours dans la phase de test, qu'il y, y aurait dû y avoir, normalement, euh, une comment on appelle ça euh, un report d'échéance hein, par rapport à leur autorisation sur le marché, enfin, quelque chose comme ça, que ça n'a pas été fait. Donc, il y a aussi de la colère par rapport à ça. Il y a les deux. Mais moi, je ne vois, vois pas gagner. C'est euh, le temps passe, le temps presse et il n'y a rien qui se passe. Donc non. Première réponse à la question, non. On va faire la deuxième. Donc par rapport à cette fois, on passe. Donc je fais une petite coupure pour remélanger mes cartes. Alors, pour la seconde partie, c'est-à-dire euh, l'obligation par rapport au pass, donc pour tout le monde, j'ai plutôt regardé avec un autre jeu qui s'appelle Habitat. Et donc, on va demander est-ce que le pass va être arrêté grâce à l'action de maître division Donc, seconde partie de la vidéo. Hein Alors là, j'ai quelqu'un qui se dresse face au danger, mais il est désarmé. Et là, j'ai une espèce de divinité en relation avec la nature. C'est plutôt une belle carte, ça. C'est un peu la liberté, quoi. La liberté qui pourrait être retrouvée, le retour à ce qu'on a eu, hein, le retour au passé. Où tout allait finalement pas si mal que ça. Alors, l'action de maître Divisio par rapport au passe. Regardez ce qui sort. Donc là, oui, alors c'est lui, hein, c'est Maître division qui essaie de faire, euh, dans une question de destruction ici, ben, il essaie de, de faire pousser quand même, ici, une espèce de renouveau, refaire repartir la vie, c'est exactement ça. Vous voyez, il a sa petite pellette là, hein, il, est, il plante, et puis il essaie de vraiment d'apporter un renouveau par rapport à une action qui a, une action qui a entraîné de la destruction là. Tout est, tout est cassé, tout est en ruine. Bon, bah ben, ça c'est lui. Alors en face, ben, j'ai l'espèce les, euh, d'alligators ou de crocodiles. Donc des gens qui sont dangereux, qui sont un peu cachés, parce que les, les crocodiles ou les alligators, je ne sais pas, on voit que les yeux généralement. Hein. Donc, ils, et ils naviguent en eau euh, en eau cachée, en eau. Comment dire Ouais, en eau profonde aussi, j'avais envie de dire. Je sais pas pourquoi, moi, j'ai l'état profond qui m'est venu à l'esprit comme ça, tout de suite. <rire> c'est les alligators. Bon, OK. On a l'état profond, là, qui regarde, qui surveille et puis euh, qui peut dévorer. Bon, là, j'ai la foudre. Bon, bah ça, effectivement, c'est son action, hein. Et ici, alors, qu'est-ce que j'ai Ah, oui, d'accord. J'ai quelqu'un qui essaie de faire des signaux, alors qui est en position de, de détresse. Hein, vous voyez que c'est quelqu'un, en fait, qui est tout seul sur une espèce de falaise, donc qui est isolé et qui fait des signaux pour qu'on vienne le sauver. Hein, on voit bien, hein, là, il, il lève les bras. Euh, c'est comme si je l'entendais dire, à l'aide, à l'aide, je suis tout seul, venez me sauver. Bon, bah c'est un peu ça, en fait. Hein. C'est un peu l'action en justice de maître division. Mais bon, il y a un aigle, alors ça peut être une protection. En fait, c'est ce qu'il cherche. Hein. Il cherche, justement, euh, le, la protection, l'aide de quelqu'un qui est plus haut, mais c'est un aigle. Il y a un aigle. Alors, je ne sais pas si l'aigle peut vraiment venir l'aider. On va voir. Parce que les aigles euh, sont pas très, euh, très amicaux. Et généralement, ils sont plutôt féroces même. On va voir. Mais ce sont des gens qui ont un pouvoir, là. C'est sûr. Donc. Par rapport au passe, hein, toujours. Hein. Alors, j'ai ici des gens qui font... Oui, donc ça, c'est la, la réunion de tous les gens. Hein, Puisqu'il a, il a fait un recours en justice, il a demandé des signatures de plein, plein, plein, plein de gens. Donc, il tiennent par la main, ici. Une espèce de solidarité. Mais, voilà, on regarde... <rire> pardon, on, re, on regarde la destruction sans pouvoir rien faire. C'est une destruction qui est en marche, ici. La destruction des libertés. Hein. Et là, on ne peut rien faire. On est impuissant. Et donc là, alors, j'ai des canards qui continue de voguer avec euh, des détritus à côté. Ouais, c'est un peu ça, en fait. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir quand même s'adapter, en fait, à une situation qui est salie, qui est sale, qui est polluée. Et il va falloir quand même continuer à vivre, comme les petits canards, là. Bon, pour l'instant, je vois pas de succès non plus, hein. Puisque là, l'aide qui a été demandée dans une situation difficile n'a pas été donnée. Puisqu'au contraire, il y a une destruction qui continue. Malgré la chaîne de solidarité, vous voyez. Donc, bof. Hein. Et puis, malgré, effectivement, l'action en justice, euh, le, le fait de se battre hein, ici. Hein. Bof, bof. Pour l'instant, je ne vois pas gagner, moi. Hein. Donc ça, ce sont les gens qui regardent chez eux, qui sont chez eux qui regardent la télé. Donc, ça ne bouge pas sont passifs et donc alors comment ça se finit tout ça alors il y a quand même des gens qui se rencontrent ici qui discutent qui se mettent un peu en retrait mais ça me donne pas ça me donne pas la victoire hein. c'est comme si euh, on avait encore le droit de se rencontrer mais bon en petit groupe quoi. On va regarder, on va quand même regarder par rapport au pass. essayer de me reconcentrer. Alors toujours les eaux profondes, les petits poissons. Bof, il me dit rien. Ça veut dire que ça bouge pas pour moi. Hein. Avec quelqu'un qui fait du feu dans la nuit. Ouais. Avec des arbres morts à côté. C'est un peu une lueur d'espoir quand même. Hein. Mais je vois pas de changement. Hein. La pleine lune. Par rapport au passe donc. Non. Bon, c'est trop lent. En fait, son action, elle va être retardée. Je, je pense vraiment que... Euh, on va lui mettre des bâtons dans les roues. On va le faire attendre, etc. Ah, là, il y a la tortue, là. Hmm. C'est trop lent. Je vois pas de, de gain de cause, moi. Alors ça aussi, ça fait penser à un retour à la nature. Hein. Quand on est tout seul dans un bois, on se débrouille avec les moyens du bord. C'est aussi le jeu qui me dit qu'il euh, va falloir continuer avec ce pass et privilégier vraiment les instants euh, avec les personnes qui nous sont proches. Voilà, fuir la ville, ici, et se rapprocher de la nature où, où il y a des fleurs, alors que là, on voit les, les fumées d'usine. Donc ce, le jeu me dit qu'on ne peut rien changer, hein. on voit bien en fait, la, la, la réponse elle est là. On est obligé d'assister à la destruction, on ne peut rien faire. Il va falloir s'adapter et continuer en fait à vivre en petits groupes vraiment euh, avec nos proches. Essayer de chercher un lieu où on peut se réfugier loin de la ville, plutôt proche de la nature. Là on le voit là et là, et revenir peut-être à des choses plus naturelles. Ah, pour ça, le, le monsieur l'homme enfin, sur l'image, il fait un feu le soir, donc pour ce, la lumière, pour la lumière, il a la, la, la pleine lune. Donc c'est vraiment des éléments naturels. Mais je ne le vois pas gagner en justice. Moi. Non. Voilà, regardez. Pour finir, les loups qui hurlent. Les loups qui hurlent, mais ça ne change rien. La personne, ici, ben, elle continue à jouer comme euh, si de rien n'était. Donc, ça veut dire qu'il pourra hurler tant qu'il voudra. Hein, C'est les loups qui hurlent. Ça ne changera rien. La musique, euh, la petite musique continuera. Donc, non, pas de succès, ni dans un cas, ni dans l'autre. Hein. Je suis désolée. On va essayer de mettre une carte encore sur euh, Maître Division. Moi, je trouve qu'il était très bien, cette carte-là. C'est vraiment, vraiment ça qui me fait penser, lui. Hein. C'est-à-dire, quelqu'un, dans les mythos... Quelqu'un vraiment qui essaie d'apporter sa petite contribution pour faire vraiment ressurgir la vie. Hein. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui a souffert euh, avec sa petite pellette là, qui essaie de replanter. Mais euh, bof, on, alors on va regarder avec le mythos si on peut avoir une autre image. Ouais, il y a trop de choses qui sont cachées ici. Hein. C'est un une carte un peu sombre. Je vais mettre en plus petite définition ici. Ah, j'ai été, re, euh, été diminuer un petit peu la grandeur des cartes pour que vous voyez mieux donc euh, c'est en fait, un bois dans lequel il y a trop de choses qui sont cachées il y a trop d'inconnus en fait il y a trop de choses euh... pour moi c'est vraiment le deep state, hein, l'état profond là, qui se cache et on voit rien en fait donc ça c'est un bateau qui est euh, au port et ça bouge pas donc les choses ne changeront pas j'ai pas sûr qu'il ait bloqué le bateau d'ailleurs non, pas de succès. Alors dans la dernière partie de cette vidéo, on va essayer de savoir un petit peu si le pass va s'arrêter. Je pense que oui, mais enfin bon, on va redemander quand même. Ici, si on peut avoir des informations. Donc je vais prendre le jeu, le manuscrit, que je n'utilise pas beaucoup. Et on va voir ce qui sort. Donc je vais poser la question, est-ce que le pass sanitaire va s'arrêter Alors définitivement. Hein. Voilà. Alors en coupe, qu'est-ce qu'on a On a, a nouvelles est faite. Donc, on a des bonnes nouvelles. Je vous les montre. Hein. On a des bonnes nouvelles qui, normalement, euh, devraient arriver. Enfin, plus temps qu'on le dit, puis il n'y a rien qui arrive, je sais. Mais bon. On va rester positif. Alors, le passe Est-ce que le pass en France va s'arrêter Alors, on a les histoires de famille. On a un danger ici. On a des pertes. pertes économiques certainement. Et l'ésotérisme qui sort. Bon. Donc, ça va dire que, intuitivement, on s'en doute quand même. Je pense que c'est ça. Hein. Ou alors il y a des. Comment dire des, Déjà, des gens qui sont, oui, qui s'en doutent, peut-être des économistes, hein, qui se doutent que euh, la situation économique euh, risque de ne pas tenir. Alors, je pense au boycott, mais pas que, hein, parce qu'il y a les conséquences du Covid aussi. Il y a beaucoup de commerces qui ont fermé, qui vont déposer leur bilan ou qui ont déposé leur bilan. Il y a tout le secteur de la restauration, etc., etc. Donc, ça joue dans la balance. Alors, famille, ici, on va voir pourquoi ça sort. Ben, je pense que c'est les, euh, les, les, les peuples français en général. Hein. Et il y a un danger en face. Bon. Rencontre. Bon, ça, c'est les manifestations. Famille, rencontre. Moi, je vois ça comme ça. Les gens qui se rencontrent, les gens qui sont dans la même famille, dans les mêmes valeurs. Donc, ça, c'est les manifestations. Et là, j'ai danger. Donc, le danger il est sur le travail. Donc, c'est ça. En fait, la situation économique va être telle que déjà ça, montrait, ça pourrait vraiment vraiment montrer l'arrêt du pass parce qu'il y a des commerces qui ne vont pas pouvoir tenir c'est vrai que j'avais lu que les grands centres commerciaux avaient déjà une baisse de fréquentation de l'ordre de 25% si ce n'est plus hein. mes chiffres ne sont peut-être pas tout à fait justes mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils étaient pleins d'une baisse de fréquentation donc ça ne va pas pouvoir tenir sur le long terme hein. voilà donc émotion, oui, donc ça va créer des émotions et il y a la question de temps Ouais, donc c'est vraiment une question de temps, hein. le jeu me le redit. Hein. Mais on va demander quand même. Alors, arrêt du pass. Oui, il y a la médecine qui sort, donc on est bien sur le, le thème. Les idées, donc il va y avoir autre chose qui va arriver. Et la trahison, donc oui, ça ne va pas marcher, hein, cette histoire de passe, ça va s'arrêter. Bon, on va faire encore un autre jeu pour être sûr. Puis alors, c'est vrai que ça fait penser que idée, trahison, médecine. Ça veut dire aussi que de toute façon, on va apprendre des choses sur le, le, le vax, certainement, peut-être sur le virus, qui vont être en contradiction avec ce qu'on nous a dit. Hein. Je pense vraiment hein, qu'on va avoir des informations. Bon, donc ça pourrait aussi euh, provoquer l'arrêt du pass. On va regarder avec, euh... Tiens, on va regarder avec ce jeu-là. Euh... Voilà, celui-ci que j'aime bien peut donner aussi des cartes intéressantes. Alors, arrêt du passe, oui ou non On va le faire simple. Hein. C'est toujours, toujours mieux poser des questions simples pour avoir des réponses simples. Donc, on a effectivement des nouvelles qui sont en chemin puisqu'on a quelqu'un qui a un bagage avec une fleur et les médias avec les oiseaux et puis euh, la personne ici avec son, son radio cassette ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a bien des nouvelles qui sont en chemin mais c'est plutôt des bonnes nouvelles. Hein. Des nouvelles sérieuses, hein. C'est des, des nouvelles sérieuses. Bon, OK. Donc, faut pas désespérer. Alors, on va quand même redemander. Alors, arrêt, arrêt du passe. Arrêt du passe. Arrêt du passe. Oui, non. Alors, des oiseaux qui volent au-dessus de la mer. Ici, c'est plutôt les questions d'affection. Bon, c'est Mowgli, mais enfin, bon. C'est les questions d'affection. Le volcan. Et... Une cabane avec un chien alors le volcan c'est l'explosion sociale hein, c'est la fumée ça explosion sociale ou alors explosion en tout cas ici on va essayer d'en savoir plus il va y avoir une explosion alors je sais pas pourquoi j'ai les, euh, les maisons vides ici pas trop ce que ça me dit là c'est peut-être parce que les gens, justement, ils sont ils sont sortis de leur maison pour aller manifester, par exemple. Oui, voilà. Donc, ça met tout ça, ça met à l'arrêt. Vous voyez, vous avez ici une carte, une machine industrielle qui est complètement berlificotée dans des lianes. Donc, qui est à l'arrêt. Donc, ça ne marche pas. Bon, je rappelle, je suis sur les questions du pass. Donc, explosion sociale qui fait que les choses sont bloquées. Et là, alors ici, on a... Les gens ah c'est une prise de conscience hein. C'est une belle carte, j'aime bien. Une personne qui est nue, qui est dans l'eau, qui se regarde, donc qui voit, qui se voit telle qu'elle est ou qui voit les choses telles qu'elles sont. Il y a une prise de conscience ici. Alors par rapport à une maison vide, il y a la télé ici. Ah ça peut être la propagande, hein? Puisqu'il n'y a que la télé, il n'y a, a rien d'autre que la télé. Donc c'est la propagande, ça. Donc, il va y avoir une propagande ici qui va être vue telle qu'elle est. Je pense hein, vraiment que c'est ça. En tout cas, les choses sont vraiment à l'arrêt du fait d'une explosion ici. Bon, ici, donc, les gens se retrouvent. En tout cas, il y a... bon, je sais bien que c'est un... mogli avec le gorille. Donc, bon, on va le prendre au niveau métaphorique. Hein, mais c'est quand même une carte d'affection. Donc... Voilà, on va en mettre une là. Tiens, on va en mettre une là aussi et là. Bon, pour moi, il y a bien un arrêt qui va passer par d'explosion sociale et une prise de conscience, très certainement. Voilà, regardez ce que j'ai. Alors, explosion sociale qui va faire des victimes. Hein, puisque là, on a une panthère euh, qui met une griffe sur euh, un, alors un cadavre ensanglanté. On voit bien que la, la, la victime est décédée. Donc moi, j'ai quand même peur que la situation se dégrade tellement que ça... Euh, conduit effectivement à des euh, comment dirais-je à des actions extrêmement violentes. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas avec ces cartes-là s'il s'agit d'une attaque terroriste qui interviendrait euh, au moment où effectivement les manifestations seraient à leur comble, hein, c'est-à-dire maintenant euh, et dans les deux-trois prochains mois, ou si il y a des manifestants qui vont euh, qui vont aller trop loin. Quoi. En tout cas, il y a quelque chose là. Hein. Mais bon, ça va passer par des victimes. C'est sûr. Il va y avoir une attaque là. Alors après, ici, ben j'ai le j'ai un peu peur ici qu'on retourne sur les histoires de confinement, en tout cas les gens sont chez eux. Vous voyez, il y a l'espèce le... de cerf, ou reine, ou un renne, je ne sais pas lequel des deux, enfin en tout cas d'animal sauvage, qui est tout seul dans une espèce de, de ville désaffectée. Et ça me rappelle justement au niveau quand il y a eu le confinement, plutôt, on voyait les animaux revenir dans les villes. Hein. C'est quelque chose qui m'avait euh, marqué ça. Donc là, retour à la nature éventuellement, et surtout les villes désaffectées. Donc ça peut montrer encore une fois le confinement. Là. Ouais, ça c'est possible. Et là, alors on a les gens qui font euh, un cercle de solidarité autour d'un arbre. Donc ils se battent encore pour protéger l'arbre. C'est vraiment une belle carte, j'aime bien. L'arbre, pour éviter peut-être de l'abattre, de le faire abattre cet arbre-là. Il y a vraiment une ronde là, ils sont tous en train de regarder vers le haut. Donc pour protéger cet arbre. Donc protéger euh, certainement la liberté. Hein. Donc oui. On va regarder s'il euh, gagne, mais à mon avis, euh, je pense que oui. Hein, je vois vraiment le pas s'arrêter, moi. Alors, on a des gens qui sont en train de regarder dans l'eau. sont en train de chercher quelque chose dans l'eau. Bon, je ne sais pas pourquoi. Cette carte-là qui est sortie. Et on a l'état profond. Alors, pour moi, c'est l'état profond, ça, parce qu'il y a un crocodile qui passe. Enfin, ça peut être l'état profond. Pas toujours, hein, Mais pour moi, là, dans ce contexte-là, c'est l'état profond. parce que C'est en eau profonde et c'est un crocodile. Et on ne voit que les yeux. Bah tiens, d'ailleurs, ça peut être euh, en relation. Quelqu'un qui sonde dans l'eau, donc qui cherche quelque chose dans l'eau, donc qui est caché. Et là, justement, on a encore des choses cachées. Ouais, pour moi, on va, on va apprendre des choses. Hein, des choses qui sont encore cachées. Bon, donc on a les victimes. On a le confinement. On a les gens qui sont solidaires. On a l'état caché. Et on a le feu. Bon. Ouh, alors cette carte-là, fouf si on la met en relation avec celle-ci et celle-ci, c'est que vraiment, ça va exploser, dans le sens premier du terme. Donc, arrêt du pass, oui, de toutes les façons, oui. Avec certainement des informations par rapport à des choses cachées, oui. Une histoire de confinement, ou en tout cas, les gens qui se mettent à l'abri, oui aussi. On ira remettre une carte ici. Et des destructions, alors là, à 100%, hein. Là, il y a le feu ici, le volcan, il y a le feu ici et il y a des victimes. Bon, ben c'est très, très très, mélodramatique tout ça, c'est très sombre. Mais c'est ce que je vois aussi en astrologie, donc quelque part, ça ne m'étonne pas. Alors, on va regarder sur le... ici. Alors là, effectivement, c'est les gens, le retour à la nature, hein, donc ils sont souriants. Euh, bon, Mais ça peut être aussi le confinement. Hein. Ils sont entre eux. On voit dire que c'est une famille ici. Hein. Bon, enfin, ils n'ont pas l'air quand même... Euh d'être trop mécontent, hein, donc, euh, c'est pas une mauvaise carte, hein. et, il y a une surveillance ici, donc, des gens sous surveillance, bon, faudra regarder ce qui va se passer après, hein. mais j'ai l'impression qu'il y a une de confinement, ou en tout cas, alors, qui ne, qui, ne, qui est peut-être d'ailleurs en relation avec la situation qui va escalader, hein, et donc, il faudra mettre les gens à l'abri, Moi, bon, ça me fait penser plutôt aux gens à l'abri, parce qu'il y, y a quelque chose ici, hein, il y a, un animal qui surveille. Mais cette carte-là est pas négative. C'est pas négatif. Oui, mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça. Puis on avait cette carte-là aussi, le retour à la nature. Donc le retour aussi à la convivialité, hein, parce que là, il y a quand même des gens qui sont ensemble. Moi, je pense vraiment que on va pouvoir se retrouver, hein. Mais qu'il y aura une période où il faudra quand même être chez soi. On va remettre une carte ici quand même. Alors ça, c'est les enfants ok, qui arrivent ici. Donc mettre les enfants, euh, prendre soin des enfants. Et oui, le raton laveur. Bon, il y a des gens qui vont être démasqués ici. Hein. Là, on a une personne et là, on a un raton laveur euh, qui porte un masque. Donc, il euh, y a des gens qui vont perdre leur masque. Il va y avoir effectivement une révélation de quelque chose. Voilà. Des gens qui prennent de la hauteur ici. Qui vont voir enfin les choses telles qu'elles sont. Hein, on voit bien, ils grimpent à l'arbre. Donc, ils prennent le, de la hauteur. il va tout en haut pour voir les choses vues de haut. Bon. Bon, c'est pas si mal, mis à part euh, ces cartes-là où il y a pas mal de violence. C'est quand même pas si mal. Bon, pour moi, oui, je vois l'arrêt du pass. Bon. Parce que le jeu, il est quand même bon. Même s'il y a des événements dramatiques. On va essayer de savoir quand. Parce que je sais que le quand, pour vous, c'est très important. Alors, pour ça, je vais aller chercher... Euh... Moi, j'ai cherché mon, mon jeu de 32. Parce qu'au niveau du temps, il est bien, lui. Voilà. Alors, avec le jeu de 32, on peut avoir les saisons et peut-être les mois. Donc, on va demander arrêt du passe quand. On va voir ce qui va sortir. Dame de cœur, 7 de carreau, OK. Bon, pour l'instant, j'analyse pas la pas la coupe. Hein. La coupe pardon. Donc, arrêt du passe. Pass. On va essayer de voir si on peut le sortir en quatre cartes. Et on va, tiens, on va mettre une, une carte au milieu, tiens. Voilà. Alors oui, il y a du retard, c'est bloqué. Il y a des démarches, il y a le roi de trèfle. Et au milieu, j'ai 7 de cœur. D'accord. Bon, pour l'instant, effectivement, on est là et c'est bloqué. En bon, septembre, c'est bloqué. Donc, ce ne sera pas sur septembre. Bien que ça bouge quand même beaucoup, beaucoup en face. Donc, ça, c'est les manifestations. Il y a quand même un roi de trèfle, alors je ne sais pas qu'ici on va voir, hein, parce qu'il va faire là. Ah, c'est quelqu'un qui sort quand même de façon, euh, de, on va dire positive, alors c'est peut-être Philippot, hein, qui par ses actions, effectivement, essaie de faire bouger les choses, en tout cas, il y a un homme plutôt brun, et dont on va avoir des nouvelles. Bon, ça ne me dit pas l'arrêt du pass, ça. alors, mais en tout cas, cet homme-là, est important. Il y a quand même une chance qui arrive, mais c'est bien sur l'automne, hein, en plus. Il y a des nouvelles qui viennent de l'étranger. Il y a quelque chose par rapport à l'étranger. Une chance par rapport à l'étranger. Toujours, euh, oui, et qui vont entraîner quelque chose qui va être déstabilisé. Une déstabilisation. Oh, je vois toujours pas... Oui, ça va entraîner beaucoup de colère. Bon, bah, ben, on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Beaucoup, beaucoup de déceptions même. Alors, on va essayer de voir. Bon, ok. On va... Bon, là, c'est les circonstances. Alors, j'ai n'ai pas le, la, la période. Alors, je voudrais savoir quand est-ce que le pass va s'arrêter. Donc, on va le faire mois par mois. On va aller changer un peu de méthode. Bon, je ne regarde pas la coupe. Et on va le faire. Alors, est-ce que ce sera au mois de septembre Est-ce que ce sera au mois de octobre est-ce que ce sera au mois de novembre ou est-ce que ce sera au mois de décembre D'ici là, euh, j'espère quand même qu'on ne va pas aller vers 2022. Alors, non, ce ne sera pas en septembre. En octobre, bah je sais pas. Ah, ça bouge beaucoup sur la fin d'année novembre-décembre. C'est plutôt par là, en fait. Où là, euh, ça se termine bien. Mais là, par contre, sur novembre, il euh, y a la police ou il y a les militaires ou il y a quelque chose, là. Et là, il y a une femme. Alors, est-ce que c'est la France Est-ce que c'est une femme On va voir ici. Bon, septembre, non, ça ne s'arrête pas, c'est sûr. Sur octobre, il y a quelque chose d'intéressant. On va mettre une carte là. Et sur novembre aussi. Oui, octobre-novembre. Octobre, novembre. Oui, donc il y a quelque chose de nouveau là qui va arriver sur octobre. Une espèce de, de, de démarrage, je ne sais pas. Et là, euh, c'est la population, là... Pareil, ça bouge sur ces deux mois-là, hein, octobre-novembre. Mais alors, savoir ce qui va arriver. Surprise Donc, des événements inattendus. Et à mon avis, également, la fin du passe, parce que c'est aussi la carte de la rupture. C'est quelque chose qui est bien, qui entraîne quand même de la joie. Ouais, alors, octobre-novembre, hein, c'est vraiment ça. Mais c'est une surprise. Alors, je ne peux pas vous dire ce que c'est, puisque c'est une surprise. On va essayer de voir avec un autre jeu. Alors, je vous promets rien. On va voir ce qui va sortir. Euh, je vais prendre le jeu de haut pour ça. Pour savoir ce que ça peut être, cette surprise et rupture à la fois. Hein. En tout cas, septembre, ça ne s'arrête pas. Non. Alors, qu'est-ce qui pourrait arriver sur octobre, novembre Enfin, octobre, oui, octobre et novembre. En tout cas, la surprise, elle est vraiment par là. Par là. Ok. Alors, on a bien les questions médicales qui sortent, qui sont ralenties, ou voire arrêtées, parce que c'est la tortue. Donc, je pense que ça peut être très bien la, la Vax qui est arrêtée, ou le Vax, euh, le, ou le, le passe pardon. Ouais, donc ça, c'est pas mal. On parle, on parle des enfants, d'accord, il y a la question des enfants, et il y a ici. Une, une lumière au bout du chemin. D'accord. Bon, il va y avoir des questions médicales, ok. Là, il y a encore de la discrimination. Quelqu'un qui va être mis à l'écart. Ouais, il y a des choses qui s'arrêtent là, c'est pas possible. Là. Ça s'arrête, hein. c'est fini tout ça après. Voilà, et après on peut repartir. Ouais, ben bah, écoutez, moi c'est ça en fait. Hein. Moi je vois un problème sur octobre-novembre. J'essaie de savoir ce que c'est parce que j'ai le serpent du bureau vide et la maladie. Toujours les questions de maladie. On est bien dans le thème. Hein. Est-ce que c'est les effets secondaires Je me demande si c'est pas ça. Il y a les enfants qui ressortent encore. Il y a les personnes âgées qui ressortent. Et là, il y a un danger. Bon, en fait, on va avoir plusieurs événements qui vont arriver. C'est pour ça que j'ai des cartes qui ont, ont l'air de rien avoir les unes avec les autres. Il y a d'une part, certainement, hein, euh, des questions par rapport aux enfants ou aux ados, hein, ici, avec certainement des effets possibles. Ici, des bureaux qui sont vides. Là... Euh, alors, les bureaux qui sont vides, il hmm, faudra aller voir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le, le confinement ou si c'est les pertes d'emploi ou j'en sais rien. On va voir. Et là, j'ai nettement un danger. Et j'ai aussi les personnes âgées qui ressentent. En fait, j'ai plein de choses, quoi. C'est pour ça que c'est peut-être difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Pourquoi j'ai les bureaux vides Ah, il y a Superman qui arrive. <rire> bon, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui est plutôt positif. Hein. Ouais, et la liberté. Bon. Pour moi, il va y avoir quelqu'un qui va faire bouger les choses. Plus, certainement, des problèmes en relation avec euh, le serpent. Donc, ça peut vraiment être une attaque terroriste, en tout cas, il y a de la violence. Plus quelque chose concernant les enfants. Hein. Et tout ça, ça va faire euh, en même temps que euh, les choses vont s'arrêter. Donc, vous voyez que ce n'est pas qu'une ou qu'un événement. Mais c'est en fait une, une succession d'événements. Bon, et moi, c'est vraiment octobre-novembre. Hein. C'est là que ça s'arrête, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on ira voir. Il euh, faut encore tenir, hein. Tenez bon. Je sais que c'est pas facile, mais enfin bon. Pensez éventuellement à faire des cagnottes sur Paypal, je sais pas. Bon, si chacun donne un petit peu, ça peut, ça peut permettre à certaines personnes de tenir, hein. je sais pas. Il faut être solidaire. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo et merci beaucoup. Au revoir.